Du coup Mehdi, euh, on va faire une petite expérience. En gros, euh, en fait, le, le temps et l'espace sont liés, par exemple si je te donne rendez-vous quelque part mais que je ne te dis pas quand, euh, forcément on, on risque d'avoir du mal à se croiser. Et pareil, si je te donne rendez-vous euh, à un moment donné mais que je ne te dis pas où, mmh. on risque d'avoir du mal également à se croiser. Du coup, ce qu'on va faire, c'est une petite expérience qui permet de, de voir et de toucher un petit peu cette, cette, ce lien entre le temps et l'espace d'accord okay. ce qui va se passer c'est qu'ici j'ai un paquet euh, vieux celui que je me sers d'habitude et ici j'ai un paquet tout neuf il y a encore le plastique et tout je ne l'ai pas ouvert celui-là on va juste le laisser ici euh, pour l'instant ici pour être sûr que je touche pas mm -hmm. euh, et du coup on, on va utiliser celui-là pour te faire choisir une carte d'accord ce qui va se passer c'est que bah, tu as au feeling quand tu le sens bah, tu vas toucher une carte n'importe laquelle à la limite celle que tu, veux, dès que tu le sens celle-ci là Oui. Parfait. Allez, tu vas la prendre. Nickel. Euh, tu vas la regarder. 8 de carreau. Parfait. Je vais te la montrer à la caméra. Nickel. Ok. 8 de carreau. Alors, on ne va plus en avoir besoin. C'était juste pour être au clair avec ça. 8 de carreau. On est d'accord que tu as choisi 8 de carreau euh, comme ça. Euh, et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une, une expérience qui lit le temps et l'espace. Le temps, c'est le temps qui s'écoule actuellement, c'est-à-dire que si on revient 30 secondes en arrière, ben, tu n'avais pas encore choisi ta carte. Okay. Si on revient 15 secondes en arrière, mettons, ben, tu avais choisi le 8 de carreau. L'espace, ça, ça va être ce jeu-là, en l'occurrence. Ce jeu tout neuf. Donc du coup, on va essayer de faire quelque chose avec le 8 de carreau dans ce jeu-là. Couiller le temps et l'espace. Okay hum, ce qui va se passer, c'est que hum, je vais te demander de... Hop, de prendre mon mais normalement tu devrais l'avoir par là. Une fois que tu as tu me le dis. C'est bon. bon, tu l'as. Oui. Parfait. Avec ton autre main, ouais, tu vas rythmer le. Parfait. Et on va essayer de faire quelque chose avec, avec ce jeu-là. Ok. T'as senti un petit peu mon pou... Ouais, je l'ai même senti s'arrêter. Ah euh, Ouais Arrêter complètement Ouais. Euh, je suis peut-être allé un petit peu fort. Euh, on, on va vérifier. Euh, du coup, je ne veux pas toucher au jeu. Juste au moment <coughs> de, de le prendre, de l'ouvrir. Tu dois avoir une languette sur le, sur le côté pour enlever le, le plastique. Si jamais j'ai un petit couteau, si c'est plus facile. Non, si jamais tu déchires et puis... Euh, et puis t'as mieux. bien. faire des déchirés. Ouais, pas de soucis. Et, et donc du coup, alors on va le rappeler, avais choisi du 8 de carreau. Euh, parfait, je vais te demander, euh, ouais, je peux enlever tout le plastique comme ça. Parfait. Euh, tu peux détacher l'étiquette, ouais. Parfait, ouvrir le jeu. Du coup, alors c'est un jeu tout neuf. Il N'est pas ouvert donc il va beaucoup glisser. Euh, donc c'est un ordre de jeu neuf. J'ai je juste demandé d'étaler euh, le jeu, alors soit entre tes mains, soit sur la table, limite sur la table, c'est pas grave. On va juste vérifier, voir si. Parfait. Euh, du coup, je sais pas si ça se voit bien à la caméra ici. On a l'ordre habituel d'un jeu. On a ici une carte retournée. Alors je vais surtout pas y toucher, je vais juste te demander de, de la prendre. Parfait. La retourner exactement dans les 8 carreaux, la carte que tu avais choisie quelques secondes auparavant. Hein. Parfait. Okay. Merci Midi d'avoir participé. De